Alors, le dernier épisode de Micheline. Ah non, ça il faut que je vous raconte, parce que ça vaut le détour. Elle a décidé de faire une thérapie de couple. Oui, avec son nouvel amant qu'elle a depuis un mois. Oui, Micheline veut anticiper les problèmes. Elle préfère prévenir que guérir. Elle a peur du jour où il ne lui fera plus l'amour. Ah bah, tenez, elle a enfin trouvé le bon lapin ils sont partis en vacances une semaine. Ils ont fait l'amour tous les jours de midi à minuit. Elle s'est fait euh, 84 heures en une semaine, sans pause. Moi, je sais pas comment elle fait hein, pour tenir le coup. Euh, tenez, c'est même pas syndical. Alors, ils étaient au bord de la mer. Elle a pas vu la mer. Elle s'est même pas habillée. Hein, elle n'a pas eu le temps. Ils ont rien visité, pas de balade, rien. Non, mais sacré Micheline, hein. avoir une vie de femme debout, ça, c'est vraiment pas son truc. À ce compte-là, ils auraient dû rester chez eux. Ben oui, ils n'auraient pas perdu le temps du voyage. Un gâchis, c'est un gâchis